Salut, bienvenue et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose ma routine teint pour euh, en fait spéciale pour ceux qui portent des lunettes. Comment Parce que pff, quand j'ai commencé à porter des lunettes, je savais pas de commencer, je savais pas quoi faire. Au début, je me maquillais même plus parce que je me disais ça sert à rien, genre avec les lunettes, c'est incroyable. Alors qu'en fait, you can be cute avec des lunettes. Du coup, voilà. Si euh, ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra et on va commencer avec le teint. Je vais utiliser le professional Pore, Pore Primer de chez Benefit. Ensuite, je vais aller prendre mon fond de teint de chez NYX. C'est le Total Control euh, Drop Foundation. et Je vais aller le mettre avec une beauty blender mouillée, comme d'habitude. Ensuite, je vais aller prendre mon anti-cerne chez euh, L'Oréal. C'est les euh, Infaillible Morgan Concealer Et je vais aller faire le highlight de mon visage Ensuite, je vais ajouter les lentisseurs de chez LA Girl en teinte foam sur, euh, sur mes serres en fait. Donc maintenant, je vais passer à baker tout ça, à fixer hein, avec de la poudre, tout ça. Et pour cela, je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty en teinte Honey, ce qui est pratiquement my best friend right now. Et je vais aller fixer euh, les zones où j'ai mis l'entière. je vais laisser poser un peu la poudre sur mes fine lines, my lines, comme vous les appelez parce que l'air est grave, la situation est grave et à chaque fois que je me maquille là si je fais pas ça voilà c'est pas c'est pas top les résultats donc euh, je vais garder ça pendant que je fais mon contouring et pour ça, je vais utiliser ma palette de Chenix qui est à de saver en plus. Ah. Maintenant, je vais tout enlever, ça, la poudre sur les côtés et aussi l'excédent de poudre que j'ai laissé. Maintenant, je vais aller prendre ma poutre de chez MAC, c'est la Studio Fix en teinte 1W50, et je vais aller prendre un gros pinceau comme ça pour, euh, pour aller en fait unifier euh, tout mon teint pour qu'il n'y ait pas de démarcations et voilà. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas mis de anti cerne ou quoi que ce soit sur mon nez en fait parce que j'ai remarqué que depuis que je porte des lunettes, bah déjà ayant une peau à tendance grasse mixte, enfin mixte à tendance grasse, en fait ça dépend, parfois elle est sèche, parfois elle est grasse, mais en tout cas mon nez il est vraiment gras et je sais qu'à un moment donné de la journée en fait je vais briller, c'est vraiment, même si je fais tout ce que je fais, bah je vais briller et du coup j'évite d'en mettre de mettre beaucoup de produits sur mon nez parce que déjà en ayant les lunettes ici ça va faire que ça va s'enlever en fait ça s'enlève vraiment parce que quand j'enlève mes lunettes j'ai les traces de mes lunettes et du coup pour éviter que ça fasse pas enfin parce que franchement ça me dérange du coup j'évite de mettre beaucoup de produits pour que ça fasse pour que j'ai brillé moins vite en fait parce que quand je fais ça, j'ai quand même brillé, mais moins vite que d'habitude. Du coup, j'ai pas mis d'anti-cerne. En fait, juste sur les côtés, mais on va revenir sur ça. Maintenant, pour ce qui concerne la partie où je, mets, où je pose en fait mes lunettes, donc mon nez, ce que je fais, c'est que je prends un coton-tige et je vais aller en fait enlever tout ce qu'il y a dessus avec... Voilà, pour qu'en fait, quand je mets les lunettes après, bah, il n'y aura pas forcément de produits où les lunettes sont posées. Du coup, ça, va faire... ça sera encore mieux en fait, pour moi. Donc voilà les résultats finaux. j'espère. Que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris, si vous avez appris quelque chose, si vous saviez déjà tout ce que je vous ai montré. En tout cas, donnez-moi vos retours. Euh, Dites-moi toujours si vous avez des vidéos euh, en particulier que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'oubliez euh, pas de commenter, liker, partager, euh, de vous abonner surtout à la chaîne mais surtout surtout surtout surtout de cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes nouvelles de toutes mes nouvelles publications, toutes mes vidéos, pour être à la page. 2020, on a dit, soyons à la page. Pour cela, va falloir activer la cloche des notifications. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao